Bonjour mesdames et messieurs, c'est YK Ziris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis calmose comme d'habitude, je compte sur toi pour laisser un gros pouce bleu, d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Mourda et Ezel, la chanson s'intitule my in Turkey, c'est une chanson qui m'a été recommandée dans une de mes dernières vidéos. Je ne sais pas de quoi ils sont capables, parce que je connais déjà Ezel, mais je ne connais pas Mourda, je ne sais pas de quoi il est capable. Du coup, commençons cette vidéo. Ça commence plutôt bien. Les titres déjà, ça, ça, ça fait penser à une chanson pour la nation quoi. <rires> hey. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas que Ezel pourrait commencer cette chanson avec ses tons. Wow, wow, wow, wow, wow. <rire> Regardez comme il est habillé. Il est bien habillé, bien stylé. Oh. Il frappe fort! Il frappe, il frappe vraiment, vraiment fort! Celui qui a fait les beats, c'est un bon! C'est un bon beatmaker! En Turquie, je me rends compte qu'en Turquie, il y a aussi des bons beatmakers, comme partout dans le monde! Ben <gülüyor> Il les kebabs. Les kebabs, tellement top, top, des top. Les kebabs, c'est la Turquie. Même si ça n'a pas été inventé en Turquie, c'est leur spécialité, au en fait. C'est un Turc qui a créé ça, mais c'était pas en Turquie. Vous voyez tu tu le tu Il a un tu C'est un type tu sa mère. tu le tu le Cara Denisotte, Gabeshol, Ista, qui belaye, soldat, le part de No, Hey, hey, Louis Vicamaleur, il a besoin de payer de Louis, tu vois. Louis Vuitton, vous voyez les délais ou pas? Il a besoin de payer ça. Il a dit quoi. Avant, il n'avait pas des moyens pour se payer des Louis Vuitton, des Gucci. Il assure parce que là, maintenant, il a les moyens. Vous allez délire ou pas, il chante quelque chose d'intéressant, il dit quand tout était cher mais pour lui c'était gratuit. <coupir> Hey. Ils assurent. Ces mecs, ils assurent, ils assurent, ils assurent. J'aime les beats, j'aime la chanson faite. Et ceux qui chantent, tu vois, ce sont gens, ils étaient d'abord dans la misère comme tout le monde, comme 98% d'entre nous. On est dans des familles pauvres, pas hyper riches Mais il y a des gens aussi qui naissent dans des, dans des familles riches, hyper riches Là, il a tout ce qu'il veut Mais eux, ils sont nés comme tout le monde Comme la majorité d'entre nous Ils ont tout bâti eux-mêmes Et maintenant, vous voyez <muches> Ces deux là ils ont assuré et ils ont passé un message à tout le monde dans cette chanson Ce sont des gens qui ont grandi dans des, dans des bidonvilles on pourrait dire comme ça Quelqu'un qui vient du néant et il a bâti quelque chose Du coup nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Si ça vous a plu laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux comme Instagram, Twitter, Grouchons, See you, bien